A a a a mm. OK, OK les Montines là qui ont que Jacques uh, Baudouin qu'il l'avait trouvé euh et et euh, en parallèle d'Ako, euh oui Ako qui qu a la première formation des canicules, qui qui en parlerait après, Euh le en parallèle d'Ako, il y avait euh c'est pas la chronologie, mais euh y avait bande découverte euh Jacques euh, et Jean ce passe exactement. Quand uh, de Cadillan, à Bergunsa, ou de ou à la région, ça fait et donc, si tu es ce tu peux la musique de la de Gascunha. Et je pense que Jacques qui a commencé la collecte des Yakaousses. Le disque, si on, si on regarde euh, finalement, c'est Guille de Gerondo, il y en a un qui est de d'Ouba, je crois. Il y en a un qui est de Luscao Latza, L'Origba, même pas de tango, etc. Et il y en a un qui est d'Alexis Capon, que je connaissais très très bien. Le violon, je le connaissais très bien en tant que musicien, mais je le connaissais aussi très bien différemment parce que c'était un copain entre guillemets à, à Papigasso, à mon grand-père, euh, puisque euh, mon grand-père, qui était régisseur d'un propriétaire, euh, voilà, lui donnait du travail en tant, que, en tant que résigné ou pour faire tout un tas de, de, de, de travaux donc de la forêt, puisqu'il faisait ça. Et donc, euh, donc on se connaissait très très bien euh, et donc je l'avais collecté, évidemment. Euh. Pourquoi c'était géographique À A mon avis c'est relativement simple, parce que les seuls documents dont on disposait, c'était Arnaudin, euh, Bréfeil, euh, Rivares, je sais que Jean-François a beaucoup travaillé sur Rivares, mais c'est tous des gens qui sont sur ce secteur, c'est-à-dire l'Inde, et, et, et Pyrénées Atlantique, Enfin, Pyrénées Atlantique, côté Berne, côté Basque. Donc, automatiquement, euh, on a joué sur ces, sur ces morceaux-là. Après, on, on, je pense que Jean-François, ou peut-être Jacques, oui. serait tombé sur un bouquin du haut à et bien il l'aurait chopé. Mais à cette époque-là, on, on tournait sur Pau, autour de Pau. Euh, moi, le, le, le plus, plus important qui était euh, art moderne, mais après on n'avait pas d'autres documents à notre disposition, ni d'autres collectages, parce que les collectages sur le Genet et tout ça, c'était pas nous qui les faisions, c'était Pierre-Pierre Boissière.